What's up, genre de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiques. Même moment pour une nouvelle vidéo en est personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, c'est c'est une vidéo très très très spéciale Parce que c'est une vidéo undercover, donc je suis, euh, je vais essayer de me faire passer pour euh, quelqu'un d'autre et tout Et à ce que j'ai compris, la personne n'a pas trop capté que c'était moi, elle a dit qu'on avait des voix ressemblance avec icons et tout Vous allez voir, ma voix est un peu de merdique Je voulais pas utiliser de voice changer pour faire ça, je voulais juste avoir un peu de plaisir, voir qu'est-ce que les gens... Aient faisait sur Cofaction et tout. Et euh, Et puis je vous laisse sur la vidéo. Dans le fond, c'est vraiment apprendre euh, au second degré. Le, le, la personne était super gentille, super mignonne sur le serveur. Donc à la fin, je lui ai donné un full volcanite. Et je lui ai donné aussi euh, un grade élite. Um, donc voilà. Et puis surtout ceux qui m'ont fait chier et ils ont dit ça écoute, ça écoute, ça écoute. Ben vous auriez pu passer dans ma vidéo et avoir des cadeaux. Ben non, vous avez fait les comptes, tant pis pour vous. Allez à plus les amis, bonne chance. Euh, pour participer au concours qu'il y a sur mon compte Twitter. Donc, j'ai oublié de vous le dire. Mais sur mon compte Twitter, je fais gagner. Euh, 1000 points boutique à 5 personnes différentes Donc vous, à, tout ce que vous avez à faire c'est retweeter Le lien il va être en description et puis moi je vous dis à bientôt c'est taïcos, ciao ciao euh, Salut les oh, ouais, gars la Tiens je te donne une pharmax, euh, oh l'arc Putain mais l'arc je, je euh, sais je pourrais le vendre tellement Est-ce que, que je sais. vous m'entendez Ouais on t'entend J'ai besoin d'une estimation Mais moi j'ai une question, est-ce que vous recrutez Je recherche une faction, je viens d'arriver sur le serveur Mais je peux mettre des points boutique et tout ben moi moi pour le moment je recherche une faction aussi parce que j'étais dans une grosse faction sauf qu'ils étaient inactifs. Ouais, bah ben, en juste fait moi je jouais, jouais, jouais, jouais sur Rondaria avant et ben le serveur il est un peu mort maintenant donc je cherchais une faction pour venir sur Kfac. Bah si pas, jamais Moi j'en ai, ai pas encore. Moi j'en ai pas encore moi. Bah ben, si j'en euh, encore. Moi. Si tu trouves une faction, non, non. tu peux leur demander euh, à... Ouais ouais, mais bon. j'ai trouvé une faction, j'ai trouvé une faction mais faut juste que je remonte mon power parce que hier je me suis fait TP kill 5 fois. du ah, coup, ouais. Chambon, quoi, attends, ouais, Yann, Yann, si tu, si tu veux, je... je recrute, si tu veux. Ok, et c'est quoi le nom de ta faction, mec Allô Ok, on est... On, est... on est trois. Vous êtes trois Mais Resilis Résilis. Mais putain, mais Résilis, il est parti avec sa femme le bâtard. Fracox, c'est que... quoi le ce enjeu, mec TP moi, mec, TP moi. Et tu veux que je te TP bah TP moi à toi mec Fragazni Fragniz Frag il C'est ouais, clairement... quoi ton il pseudo en jeu mec mais Pourquoi tu veux que je te TP Pourquoi tu veux que je te TP Mais je sais pas, c'est moi j'ai ni moi je peux pas. J'suis mais mais attends attends, Attends attends. Un mec je vais ma BP je vais Alors Ouais Alors c'est quoi ton pseudo sur le euh... jeu Vu que tu me recrutes, je vais te donner un non, P4, je vais te donner un P4, j'ai un P4 bleu là, il euh, y a un gars, il a drop au spawn, je les récup. Je ouais, que, genre, on, on, trappe un, on trappe un peu en tryhard, on fait des phares, tu vois, Ouais. on trappe un peu Ouais, si tu veux, on pourra faire un peu de stuff et tout, ça peut être cool. Ensuite, euh, je sais pas si je vais jouer beaucoup, tu vois, vu que, ben, j'ai l'école et tout, tu vois. Là Je suis déjà, je suis déjà loin, j'ai marché, j'ai pris le random TP, j'ai marché, je suis à moins 11 000 et 6000 C'est bien que ça comme coordonnée ou pas? Mec, tu sais que voir beaucoup à icons. Ouais, tout le monde dit. Bah, c'est pas de ma faute, moi aussi je suis québécois, fait En fait, je crois que toutes les québécois okay. parlent de la même façon, je crois. Non, pas trop, ma m'a, ma soeur la résidence canadienne, tu vois. La elle, elle a dite, pas trop l'accent. Ah, mais ça dépend. Euh, ça dépend de ses origines et tout aussi, où est-ce qu'elle habite. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui habitent au... genre Moi, j'habite à Montréal, mais il y a des gens qui habitent au Saguenay. Et Saguenay, eux, ils ont des accents différents, tu comprends Ça ouais. dépend de chaque ville. Ouais. Euh, moi, moi, ma soeur, elle habite au à Ottawa. À Ottawa Ouais, je connais, c'est pas loin. Ouais, attends, juste, euh, tu vois, un peut un peu lent quand il... T'inquiète, mec prends ton temps. Ça fait longtemps que tu joues sur KaFak, toi Alors, je toi Moi, oh, oui, oui, sur KaFak. Non, mais ça fait longtemps que tu joues ou pas Oh, ouais, ouais. Moi, euh, Donc, en fait, je jouais sur Andaria, juste... tu vois, hein Ouais, Andaria, je connais, je connais. Ouais, ben, c'est ça, le fameux. Moi, je jouais là-dessus, mais il est mort un peu. Genre, il avait seulement 30 coups. J'ai je... décidé de partir, quoi. J'ai joué juste une semaine sur Antaria, mais. Ouais, euh, J'ai ai pas aimé le fameux, le fameux nul. Ouais, je... bon. Gros, tout le Gros, tout le monde dit, moi je crois pas en ce truc, mais tout le monde dit, il a créé deux serveurs, genre, euh, genre Vulcaria et. Ouais, ouais juste pour faire se... de la team. Plus, plus bah, ouais. en plus, ouais. il arrête pas de copier plein de serveurs et tout, genre c'est nul ces serveurs ouais. Mais bon, euh, j'avais ouais. vu la vidéo de. Euh, de Ice Suite dessus et je me suis dit ouais je vais aller jouer tu vois Ice Suite lui fait des bonnes vidéos ouais. parlons put ton niveau en PP bah ça va je me débrouille bien je suis genre je suis, je suis tué des gens mais je suis pas genre un pro comme moi chouette tu vois mais je sais bien jouer quand même ah ouais, ouais. tous les toi tu toi tu sais jouer toi t'es bien bon PP ou moi je suis plus un farmer je <rire> ouais, moi un peu pvp, mais je travaille de plus la... là. Là, je viens d'acheter un, un bâton volcanite à 20 000, tu vois. Ah, ouais, c'est cher quand même. J'ai vendu ma poudre d'un volcanite à 18 000. Je l'ai eu en votant, en gros, j'ai eu trop de chance. Pour faire un style, il faut deux, poudre, deux poudres en volcanite. Si tu veux, euh, j'ai 275 points boutique. Tu crois on peut acheter quoi avec ça? Genre tu crois qu'on aurait assez pour acheter un Harvester et faire une petite... Attends, je vais voir la boutique. Je vais voir la boutique. boutique je... faction si tu euh... peux t'acheter un grade. Non, mais j'ai déjà acheté le grade. En fait, ma mère, elle m'a mis 10 euros. Et ça m'a donné 850 points boutique. J'ai acheté le grade légende. Et ensuite, j'ai acheté... Oh, un... t'as le grade légende Ouais, j'ai acheté aussi... Euh... J'ai acheté un, un P4 épidote et une poudre en volcanique contre euh, 100 pb. Non, non, non, non. Donc là il me reste 275 PB mais je veux pas mais acheter des kits. Mais 100 PB, 100 euh, PB, euh, c'est tellement cher. Ouais mais soit on achète soit un spawner. 100 PB, 100 ou... PB, 100 PB, PB in game, gros c'est ouais, bah, 100 000 dollars. Ouais, ben je sais pas si on devrait acheter ça, on devrait acheter de l'argent ou si on devrait acheter, genre, un harvester ou des trucs comme ça pour faire plus d'argent, tu vois. Genre, faudra investir pour faire plus d'argent, comme ça, bah, ben on, tu sais, on devient plus riche plus facilement, tu vois. Après, ouais, là, mais mettrai très parce que là, toi, t'as acheté, un, le... acheté... Toi, acheté... Euh, toi, un, pas encore rentré, non, non, j'ai pas de grade, j'ai pas encore mis de l'argent Donc... parce que là, moi, j'ai mis de l'argent. Fortnite, j'ai pas mis encore. T'es bon sur Fortnite Non. T'es pas bon sur Fortnite Bah ben non. Mmh, C'est pas. Moi je suis pas trop bon en fait. Non, mais en fait, euh, je parle juste à un club game. Moi Ouais. J'ai joué là-bas. Ah, j'ai trouvé une base. Mec, je suis juste pour le nef t'inquiète. Bah mec, es... c'est quoi ton pseudo de... C'est Yanized. Ok, je vais juste... Eh, ultra... hey, j'ai trouvé une base déjà. Parce euh... qu'on vient de faire une nouvelle. J'ai trouvé déjà une base avec une petite farm. On peut l'utiliser ah, je... C'est toi, Milinox Ouais, ouais, c'est moi. Milinox. Mec, t'as pas un tellement avec wow. Waouh. Oh, ouais. déjà... Ton micro et coupe des fois garde j'ai trouvé ça en fait oh, je on, sais, je on, sais. on pourrait claim on pourrait claim ça et mettre un peu de trucs de, de genre des graines et on pourrait faire un peu d'argent pour commencer non. à moins que tu as déjà une femme on est n'a on est... Euh, pas de on... on va commencer à en faire une vas-y viens saute c'est bon je suis là non, je suis P2 en éphiline. Moi aussi. Ben, si tu veux. Attends, vu... euh, alors, je vais juste voir ce qui. Alors, j'invite. Ouais, vas-y, vas-y. F, tu une... Vas-y, je te. T'en J'ai. Euh, si tu veux, moi, moi et un pote, on a. On a... Tu veux nous rejoindre? joindre ouais t'inquiète mais moi je sais faire des bonnes BP enfin je vais pas te mentir j'ai écouté la vidéo est-ce qui montre comment faire des BP et je crois que la meilleure solution c'est de la faire as, dans le ah, t'as t'as un BP dans tes armes ouais moi non moi j'en ai fait une et ça fait plus en deux semaines ah merde alors j'ai ma bébé, ma BP ma bébé à deux euh, on a on a fout le coffret niveau un normal il m'a juste full coffre en Tu vois, moi j'ai tr trouvé un mec, il m'a dit j'ai masse d'essai de, de Arnheline. Il m'a passé tous ses décès. Euh, on a presque un full coffre de. On pourrait de... tu peux les fusionner de... et ça se passe. Hein. Ouais je sais. Oh, y a des ici ouais là. mais bon euh. On fait quoi bah ben attends, on va se promener c'est trouver peut-être une base qu'on pourrait piller, non mmh, Attends, je, je, peut... euh... je essayé de récupérer les graines, mais ils, ils tombent pas. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire Bah ben, moi j'ai pas vraiment beaucoup de stuff. Comme je te dis, j'ai commencé aujourd'hui avant de jouer sur Randaria, mais. Euh, genre je vais farmer. Moi je suis québécois, enfin je vais farmer plus tard dans la nuit, tu vois. Donc quand que tu. Si tu veux, je te partage. Oh. Bon, je te donne la moitié de mes points boutique si tu veux acheter des petits trucs et des trucs comme ça. Si tu veux, si tu veux, si t'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé, moi. Moi, je vais pas trop utiliser du les points boutiques. Si si en fait, on peut pas donner les points boutiques, je crois. Ouais, je crois qu'on peut donner sur le site, non je sais pas. Je crois qu'ils vont contact. il j'ai connecté mais il joue à Minecraft. Ouais. T'as vu Il y a une ferme, Une ferme. c'est fait. Attends j'ai trouvé un lac de lave, il y a peut-être des coffres dedans, attends. Mmh, ouais. Et Moi j'ai trouvé un gros con. Excuse-moi mais c'est un gros con, il a il a fait. il a cru que la moitié des gens ont un pack euh, car sans pack je pas ce qu'il y a dans l'eau tu vois ah ouais je vois ce que tu veux dire il a mis des coffres dans l'eau il a commencé à mettre le stuff j'ai ramassé mes joints et ma pour nice toi t'as quel âge mec le pauvre toi t'as quel âge moi j'ai ah t'as commencé ah, non façon Ouais, je vais avoir bientôt 15 là, c'est mon anniversaire le 15 à... le 15 avril. Plus que moi. Toi laisse-moi deviner, t'as 13 ans. Oui. T'es chanceux. C'est bien les. T'es encore en première, en de... en première, c'est ça En France? Oui, oui oui, oui, oui. Ah c'est pas trop difficile. La deuxième, ça c'est vraiment plus difficile. Ah. Hein ouais, la deuxième année collège. La première année de collège, alors. Ouais, ça Toi, t'es au lycée Ouais. C'est ma première année, là. Cool ta vie. Ouais, c'est vraiment une vie de merde, en fait. On va acheter des. En fait, tu vois, il y, y a des gars, genre, à chaque fois que je mange, genre, euh, sur le midi, genre, ils viennent me voler mais... des fois ma nourriture et tout, ils sont pas gentils, genre. Juste parce que je suis un peu gros, ils ils s'en prennent à moi, tu vois. Ah ouais, l'harcèlement scolaire. Ouais, en, Ensuite, je vais dire à ma mère. Tu ah vois. mec, t'es plutôt, plutôt. Ensuite, je vais dire à ma mère. Euh, mais le direct... euh, ma mère de la Ah, ok, attends, j'arrive. Ma mère, elle, elle, elle, elle le dur. dit au directeur, mais le directeur, il, il s'en fout en fait. Le principal, il s'en fout. C'est une femme qui a un sucre. Ah, cool. Il y a massétage. Il y a masse et, a masse et âge, quand je te dis Ah ouais, what the fuck, gros. Ah ouais, il a pas des coffres, on peut péter, j'ai un œuf de creeper, si tu veux, on peut peut-être faire péter, attends, il y a peut-être des coffres, ah ouais, c'est super, Elle euh, est en construction, cette base, non, je crois qu'elle s'est fait piller, mec, regarde, ici, il y avait des spawners en bas, ouais, je crois qu'elle s'est fait piller, malheureusement, ah, c'est dommage, hein. ça aurait pu faire un Attends, en bas, j'arrive, je vais juste descendre, Hop hop hop hop, aïe aïe, non, je suis bloqué. Attends, je vais taper ça je t'ai pas. Plus... Viens ici. Je suis un peu bloqué là. C'est quoi ton le grade légende T'as quoi ton le grade légende euh, J'ai le slash Nier et c'est tout en fait, je crois. Et j'ai le kit aussi. Mais euh, de toute façon, quand j'ai le dans le kit, il y a quoi euh, Dans le kit, c'est un P2 Nephiline c'est un dans... Ouais, regarde, c'est ça le kit. P2 Ouais c'est ce que j'ai tiens. Si tu veux je vais en parler à mon pote si tu veux rejoindre très base. J'ai pas compris, t'as dit pas Ton micro il a bugué. Je vais, euh, je vais en parler à mon pote si tu ouais. peux rejoindre très base. Okay. Oh. Ben, je vais demander à ma mère moi si je peux pas t'acheter un petit grade, tu vois, vu qu'on comme ça, vu qu'on est dans la même faction et tout. Je vais demander 10 dollars, je mmh. crois pas, ça va la déranger, tu ça. vois. Ok. Moi je peux pas euh, l'argent. Mais parents je veux pas. Non, mais c'est correct, tu sais. Il faut mettre l'argent dans d'autres endroits. Tu vois, moi, ma, moi, ma mère, je sais pas si elle le voudra, mais... Tu sais, des fois, c'est mieux d'acheter d'autres trucs, tu vois. Plus utile, tu vois. Ah. Et... genre t'édite, il... il coûte combien qui' t'édite Je crois c'est... J'ai vu sur la boutique, je crois que c'est 40 euros. Oh ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher. Mais après, je crois que c'est pour toute les la jambes, Les les Ouais, les gens de moi, il m'a coûté 4,50€. crois que c'est du coup, cool, là. Monsieur tirait le truc. Attends, j'ai miné ça. y a quoi Ah, rien. Ouais, viens, viens, viens, on descend. Y a, y a, ça descend ah plus ouais, bas ouais, pro... oh, Ouais, ça descend plus bas, gros. Ah ouais, ah non, non. attention, tu vas mourir, oh, tu non, vas je mourir. Suis bloqué, je suis attends, ouais, attends, je vais te ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon Je suis... Oh, c'est bon. T'es où Je suis juste ici, là. J'ai ressauté, en fait, pour t'aider. Mec, si tu veux, je viens en train, déjà. Faudrait peut-être... en euh, ah, des... plus Faudrait, peu. Faudrait peut-être miner un peu des blocs de redstone. Bon, je pense qu'on pourrait trouver des bonnes bases avec les blocs de redstone. On peut les crafter sur ce serveur ou c'est comme sur ce faut les acheter oui, oui. Ok, bah viens, non, on va se craft et On peut le récupérer. Ah, ok, super. Bah viens, on va essayer. Ouais, tu si un une base. Où ça Ok, go. Regarde, il y a un truc. Tu vois Non, je vois pas. Ah, ouais, là-bas. Ouais. Ouais, c'est gros. Viens. Oh. C'était pas là qu'on était juste avant base... C'est pas gros, autant. Où le le petit lac fait toujours plaisir. C'est pas Clem, viens claim. Non, non, c'est pas Clem, viens Ah, non, en fait, c'est Il y a des coffres J'ai recublé le canard sucre Non, ici, c'est pas Clem On peut prendre les coffres ou pas Oh, nice ouais. on peut prendre un peu, un peu On Ah, à partir d'ici, en fait, c'est claim. Viens, on va ouais. vendre ça après Ouais, ah, on va pouvoir avoir un peu de chine avec ça, je crois Mec, ça dit on claim, c'est parti. On va les faire un peu rares. Ouais, on pourra leur dire, ouais, si vous voulez avoir le claim, donnez-nous du stuff au pire. Ouais, j'ai claim, ça. Vas-y, bonne idée. Oh, mec, il y a d'autres épisodes en dessous. Bah, ouais, je sais, il y a masse et agence. On va pouvoir se faire masse de cannes là. J'espère que ça va nous en faire. Mais c'est du autre les communs pour micro et la bou bugger hein. vu vu un peu la voix d'icônes on... on leur dit je euh, tu triné mon icon sur discord non je crois il y a des c'est déjà gens mais sur... je vais me faire bannir après je crois je vais me faire bannir sur discord un ah, mec euh, euh... je la gueule. Ouais, tu là de peu, ouais. tu veux, bien. En fait, t'as clé, mais j'ai pas la permission, mec. Faut que tu me promotes. Parce que oh, J'ai pas, pas la permission te de faire ça. Je me mets super bien avec ça. Hein. Oups. Là, oh, je... mec, je me fais masse. Oh, je suis déjà rendu à 5, 5 ou 6 000 dollars, je crois, là. Slash ball. Je suis rendu à 7 000 dollars, mec. Hein. C'est bon, j'ai récolté toute la canne à Je vais la vendre. Je vais voir combien d'argent ça va nous faire. Tu veux que je t'en garde un peu T'avais dit combien ça Ok. Attends. de me connecter à une deuxième connexion parce que... Je... Ça me fait 8500 dollars quand même. Hein. Juste en vendant de la canne à sucre, mec. mal, C'est bien Ouais, bon, je m'étais pas. Oups, je me suis pas ouais, attends. Je... attends, attends. Ils vendent te... tout le monde fait les téléportations. T es, t es déconnecté, Quoi Ok, t'étais déconnecté en fait. Ouais. Euh... Vas-y, vas-y. Je vais tps. Est-ce que c'est bon des joints J'en mets quelques-uns. Je le bord que j'ai recu. Ah ouais, tranquille mec. Tiens. je t'ai gardé un peu de canne à sucre je t'ai mis derrière toi ah ouais ici on va pouvoir farmer tranquille les melons ouais et hey, je dois t'avoir un truc mec je vais revenir ok je dois aller faire un truc mais je vais revenir ok ouais donc je vais fk okay. protège moi ok ouais. je... je vais me mettre dans le coin ici oh, Ouais je t'ai acheté, qu je acheté le grade élite. Va sur ton compte et va l'acheter sur la boutique mec. Mais aussi je dois t'avoir un autre truc aussi. Quoi En fait, euh, je m'appelle icons. Non Oui, et depuis tout à l'heure on joue ensemble. Non, j'en étais sûr. Bah non, t'en étais pas sûr. En fait, si oui, je t'ai mis les points boutique pour t'acheter un Grad élite, mec. Et euh, un admin va oh, te donner un petit stuff full Volca, là. J'ai demandé un admin qui vient te donner un stuff full Volca, C'est okay. quoi son nom C'est quoi son nom Non, comment euh, on connecte pour avoir les points boutique Ouais, il fallait juste te connecter et acheter le Grad élite. Mais euh, on peut rester amis un... Oui, si tu, tu peux m'ajouter sur mon vrai Discord, par exemple, sur le, sur le Discord de Kfaction, ça c'est mon Discord, pour euh, pour essayer de, de me faire des nouveaux amis. Mais tu dois pas dire à personne que c'est moi, hein. Parce que si tu dis à quelqu'un, après ça, tout euh, monde je, le monde va je, hein? te... je te demande sur ton vrai te compte, te te te compte te te et on parle... Pas encore, euh, je sais pas c'est quoi le nom. Ok, vas-y. Okay. Vas-y. Vas en fait, c'est presque la fin de version, je crois. Non, non, c'est pas la fin de version, t'inquiète, y en a encore pour longtemps. Donc là, t'as un full Volca et t'as un stuff, un Grad Elite pour bien, bien, bien t'amuser là, ok Je te souhaite un bon jeu, mec, et j'espère qu'on va se reparler bientôt. Grad c'est. Ouais, c'est Toute la version, toute la version. Genre pour les 4-5 ah, okay. mois encore qui restent à la version, tu vas l'avoir à la de la version. Je t'embrasse, mec, merci d'avoir okay. participé et je t'embrasse, mec. Merci, gros.